Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir Vini, Clément et, euh, et Antoine et moi. Désolée pour le petit retard, c'est à cause de moi. J'ai été éjectée euh, de mon propre événement. Euh, merci beaucoup de, de vous connecter euh, tous euh, pile à l'heure. Euh, du coup, je vais peut-être débuté euh, avec le avec le déroulé de, de l'événement et, euh, et vous avez dû le voir euh, au-dessus de moi, j'ai euh, le cofondateur de Biomère Ex-Jubile, euh, ex Antoine Martin. Salut Antoine. Ah, mais Il y, y a un monsieur Clément Chevrette, je vois, dans le chat. Je crois connaître cette personne. Ah, ah bah, s'il y a déjà des amitiés, c'est chouette. Euh, bonsoir à tous. Euh, du coup, ce qui est prévu pour ce soir, c'est euh, bah, un temps d'échange avec, euh, avec Antoine, qui est actuellement euh, en levée de fonds sur l'ITA, qui a démarré euh, il y a quelques jours et qui clôturera euh, dans quelques jours également. Euh, du coup, euh, c'est l'objet de, de cette rencontre, de pouvoir euh, créer euh, un lien entre vous, potentiels investisseurs et peut-être même actionnaires historiques. Et, euh, et Antoine, euh, Antoine va très brièvement euh, vous présenter en quelques mots ce qu'il fait, euh, ce qu'il a fait avant peut-être. Et, euh, et puis après, on attaquera euh, euh, les questions. Euh, pour qu'on pour qu puisse avoir un, un temps d'échange. N'hésitez pas à, à monter sur scène. Je sais que vous n'avez pas d'option pour le faire, mais moi, je vais vous inviter euh, euh, à chaque fois que vous avez une question. Ce sera peut-être plus sympa pour, euh, pour la poser euh, en direct plutôt que de l'écrire. Euh, Salambo Oui. Pour la presse, après, moi, moi, je peux faire une presse d'un quart d'heure. Hein, je n'ai pas de problème okay, avec ça entre entre 5 et 15 minutes en fonction de ce que tu veux présenter moi, moi je préfère qu'on papote parce que je trouve ça plus sympa mais après ouais. je peux déjà présenter un truc et puis en fonction Très bien. C'est juste que vu que je savais pas trop ce qu'il fallait présenter, j'ai pas de truc prêt pour 5 10 minutes donc je vais présenter vite fait et puis on verra derrière mais si ça te va. C'est très bien, c'est très très bien. Comme ça on sera concentré sur toi et pas sur ta prise. OK, top. Bah, Alors, attends. qu'on peut commencer. Euh, Peut-être juste rappeler rapidement, euh, du coup, les, la levée de fonds en cours, donc, qui est une levée de fonds euh, globale où l'ITA intervient euh, en partie. Euh, donc, la levée de fonds globale, vous avez dû le voir dans les documents. Euh, elle est de plus d'un million euh, d'aides plus capital, 600 euh, cas euh, en capital et euh, entre 200 et 300 cas sur l'ITA. On a ouvert il y a quelques jours, donc la jauge n'est pas encore, euh, est pas encore euh, démarrée. Les gens euh, sont encore sur la, la, la documentation et, et attendaient en partie ce live et le replay de ce live parce que c'est enregistré. Euh, et du coup, ce qui est prévu, c'est qu'on clôture. On essaye de clôturer euh, au 22 décembre, qui sera la date euh, l'ultime date pour vous pour participer sur 2021. Qui vous permettra d'avoir accès à, à la réduction d'impôts à hauteur de 25%. Si toutefois on n'atteint pas euh, l'objectif, on pourra décaler euh, de quelques semaines en janvier pour clôturer euh, fin janvier. Euh, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la levée de fonds, moi je peux, je peux y répondre. Et pour tout le reste, je laisse le, le micro pour l'instant à Antoine. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, pour ceux que je ne connais pas, euh, je m'appelle Antoine Martin, j'ai 35 ans et je suis le cofondateur de Biomère. Donc, euh, je n'étais pas du tout dans l'agroalimentaire euh, initialement, puisque j'ai une formation d'ingénieur géologue et j'ai travaillé pendant 7 ans euh, avant de me lancer dans la société, euh, dans les travaux souterrains, donc euh, dans le prolongement de lignes de métro notamment. La dernière en date était le prolongement de la ligne 14 au nord. Euh, moi, j'étais à Porte de Clichy et en fait, c'est euh, une prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur la santé qui est à l'origine de, de ce projet, puisque j'ai ma mère qui a eu des problèmes de santé il euh, y a maintenant assez longtemps et qui avait décidé de vraiment s'informer, de creuser sur... Euh, à la fois l'alimentation, mais aussi de quoi le corps avait un petit peu besoin, et c'est comme ça que moi j'ai une passion pour la nutrition et pour la physiologie qui est née. Et en parallèle de mon ancien travail, euh, j'ai commencé à me documenter un petit peu partout, à lire tout ce que je pouvais lire. Je me suis formé en micronutrition et euh, avec François, donc euh, un copain de promo de l'école nationale de sport géologie, on a décidé de de créer la société à ce moment-là parce que ça faisait un moment que à la maison, on fabriquait du kombucha, du kéfir, des jus de légumes et de fruits à l'extracteur à l'époque où on n'entendait en, pas parler euh, partout et qu'on était assez euh, engagé sur tous ces sujets-là. Et, et quand on a regardé ce qui se faisait à l'époque euh, en rayon en kombucha, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour... Euh, arriver à démocratiser cette boisson qui est qui est très intéressante à plein d'égards et qui était commercialisée sous une version, entre guillemets, un peu pour les puristes, et du coup assez clivante et pas très accessible. Donc ça, c'était un petit peu, le on va dire, la manière avec laquelle ça a démarré. Là, je vais partager mon écran. Toc, euh, hop là. C'est bon pour tout le monde Salambo, euh, C'est bon ou pas parce que je, Ou sinon je reste comme ça, c'est pas très grave. Si, est-ce que si je mets en, en plein écran, vous voyez bien la partie plein écran Ou est-ce que ça part sur le... Parce qu'en mettant le plein écran, le diapo, je ne vois plus l'écran de, de, de la plateforme. On voit très bien, je pense que c'est bon, tu peux laisser comme ça. Ok, ça marche. Euh, donc, bon, l'idée voilà. avec François, c'est qu'on a créé Biomère. Euh, notre objectif, c'est vraiment de promouvoir une alimentation plus saine et plus responsable. Et euh, on a choisi pour cela de produire et de commercialiser une boisson euh, pétillante qui est issue de la fermentation naturelle de thé qui s'appelle le kombucha, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Mais ce serait possible que vous n'ayez pas entendu parler parce que ça reste encore le cas de la majorité des gens. Euh, et donc, c'est une, une boisson euh, qui... Euh, de manière schématique, en fait, est réalisé à partir d'une infusion de thé à laquelle on rajoute du sucre. Euh, et en fait, ce sucre va servir de nutriments aux micro-organismes qu'on va rajouter. Donc, on, on rajoute euh, en gros un starter avec une mère de kombucha. Euh, C'est un peu l'équivalent de si vous rajoutez du levain quand vous faites des yaourts à la maison ou du pain pour ceux qui ont déjà tenté l'expérience. C'est vraiment le même principe. Et en fait, cette symbiose de micro-organismes qui est considérée de levure donc les yeast en anglais, et de bactéries acétiques notamment, euh, vont dégrader ce sucre vont produire un petit peu d'alcool, mais pas beaucoup parce que cet alcool sera dégradé à, après par les bactéries, et euh, tout un tas de composés de métabolites qui sont ce qu'on appelle des acides organiques, et qui vont avoir eux aussi des propriétés intéressantes pour la santé, qui vont donner le caractère un petit peu acidulé vinaigré qu'on peut retrouver dans la boisson. Euh, donc nous aujourd'hui euh, on produit euh, on s'occupe de la totalité de la production depuis le début c'est quelque chose qu'on a voulu garder en interne euh, donc euh, de la gestion des fermentations euh, à l'embouteillage au conditionnement alors aujourd'hui de manière euh on va dire provisoire, on a externalisé tout ce qui est stockage, préparation de commandes, parce que là où on est implanté aujourd'hui, on est beaucoup trop serré, on n'a plus la place, donc on a essayé de trouver des moyens pour continuer à grandir sans changer de local, mais l'objectif, notamment de, dans le cadre de la levée, ça va être de déménager dans un local de beaucoup plus grande dimension pour y internaliser tout un tas de, de prestations, euh, et donc euh, l'objectif, c'est vraiment de faire un produit qui soit bon pour la santé, euh, bon au goût, puisque comme je l'ai dit en introduction, l'idée c'est vraiment aussi de de pouvoir faire un pas vers les gens qui boivent des sodas ou qui boivent des ice tea très sucrés pour qu'ils puissent trouver dans, dans notre kombucha une alternative et qu'on a un produit assez accessible et qui soit ben, conçu et mis en œuvre de la manière la plus cohérente et vertueuse possible. Et donc, à, à aujourd'hui, ça se traduit notamment par deux aspects. Le premier, c'est un, un label qui s'appelle Bioentreprise durable, c'est le label RSE porté par le SINABio, qui est le syndicat des producteurs et des distributeurs de la bio. Euh, qui va en gros euh, s'assurer que sur les six grands axes du développement durable, on va mettre en place une méthode d'amélioration continue, des indicateurs pour être de tout, de, toujours de plus en plus performant dans le fonctionnement de la société, de la gouvernance jusqu'à la loyauté des pratiques, euh, en passant par l'empreinte environnementale, et on pourra y revenir. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a un agrément ESUS, donc qui est l'agrément de l'économie sociale et solidaire, l'agrément d'État. Euh, voilà, ça c'est un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui à Joinville-le-Pont. Donc il euh, n'y a plus beaucoup de place comme vous pouvez le voir, hein, tout est pris par les cuves euh, et par notre ligne de conditionnement. Euh, donc aujourd'hui on a 220 2 donc là dans le cadre de la levée de fonds, on va déménager dans un local qui fera 1600 m2 où l'objectif sera à la fois d'améliorer la capacité de production, mais également la qualité du matériel utilisé et de réinternaliser donc le stockage, la préparation pour gagner en point de marge. Si je vous dis rapidement un petit peu notre offre, euh, on a donc aujourd'hui deux marques, la marque Jubile en haut à gauche qui est présente en réseau bio et en snacking. Donc là, c'est des kombucha qu'il faut garder au frais, donc ils sont non pasteurisés. On a un format 25, un format 75 et la petite particularité, c'est qu'on a des bouteilles qui sont en résidus de canne à sucre, donc qui sont issus de la valorisation de la bagasse et qui sont compostables industriellement parlant, je pense qu'on pourra en, en reparler pendant les questions, parce que c'est un sujet qui est assez complexe, je pourrais vous expliquer un peu dans le détail. Euh, on a une deuxième marque qui est Attica, que vous retrouverez en haut à droite, qui elle aujourd'hui est présente en rayon snack chez Monop, Monoprix, et puis chez Carrefour Market depuis peu, et on a développé euh, une deuxième gamme sur la marque Attica, que vous voyez en bas à gauche, qui elle est en bouteille verte, euh, ça nous a fait un peu mal au cœur au début mais en fait quand on a réfléchi dans la globalité on l'a quand même fait en gros c'est une kombucha qui a reçu un traitement thermique euh, ce qui permet de la conserver à température ambiante et on l'a fait alors c'est pas idéal pour la boisson mais on l'a fait parce que ça permettait notamment de toucher la restauration puisqu'il y a énormément de restaurateurs qui ont très peu de capacité en froid et qui sont pas capables de stocker 6-7 cartons de kombucha au frigo en attendant de les servir et donc c'était un gros frein pour ce type de boisson pour se développer et donc on a décidé de développer une gamme bah, qui se prête bien à la restauration donc on perd le côté on va dire probiotique de la boisson mais par contre le côté antioxydant qui est apporté par l'infusion de thé et le, et le côté santé apporté par les exercices organiques ces deux côtés là ils sont toujours là et on est en train de développer un autre canal de distribution sur lequel je reviendrai après alors, le marché, je vais passer. Euh, les concurrents, on y reviendra peut-être sur les questions. Euh, bon, vous avez compris un peu le, le positionnement qu'on a. C'est vraiment euh, bon sur l'éco-responsabilité, le, les ingrédients de qualité, le positionnement ESS, ça, c'est des choses qui vont un petit peu ensemble, qui sont assez complémentaires. Le plaisir, l'accessibilité, faire une boisson bonne pour la santé, oui, mais pas au détriment du goût et du palais, parce que bien souvent, quand on pense à des trucs bons pour la santé, on a tendance à se dire que ça que ce sera pas bon, et on veut pas que ce soit le cas. Le fabriquer artisanalement en France, euh, par une PME engagée, ça c'est quelque chose sur lequel euh, on s'appuie pas mal, et puis multiformat et multimarque comme je vous l'ai montré pour s'adapter un peu aux, différentes, euh, aux différents réseaux de distribution et euh, aux différents temps de consommation euh, rapidement là c'est grosso modo les grandes enseignes qui nous font confiance, donc euh, avec Jubile on est chez Biocop, Naturalia, Bio Sobio, marché de Léopold notamment, ça c'est les plus gros et en direct chez la Viclaire Natureo et on travaille avec deux distributeurs que sont Pronadis et nature 10 et avec la marque Attica, donc on est chez Monop, Monoprio National et on est rentré chez Carrefour Market au mois de septembre. Et avec la, la gamme ambiant, on est on sera bientôt chez Metro, on est chez Chrono Drive, qui est le un service drive qui a été racheté par Auchan récemment, et on commence un petit peu à bosser avec des distributeurs euh, spécialisés dans le snacking, notamment euh, dans la région Ouest, mais on espère bientôt en région parisienne. Sur les performances récentes, euh, en 2020, malgré un contexte assez défavorable pour le Covid, contrairement à ce qu'on peut penser, puisqu'on a des boissons bonnes pour la santé, etc., on pourrait penser que le Covid nous a été favorable, mais ce n'était pas du tout le cas, parce que les, ma les magasins ont été tellement euh, pris d'assaut par le... L'augmentation en fait d'activité sur le rayon de fruits et légumes, euh, le pain, euh, les farines, les pâtes, euh, le PQ, etc., que euh, ben, les rayons dans lesquels étaient nos, nos boissons ont été un petit peu mis de côté. Et donc, ça nous a pas mal impacté. Donc, on a eu 30% de moins de croissance que ce qu'on avait planifié. Euh, mais malgré tout, on a quand même une croissance de 65% euh, qui est bien supérieure à la croissance de marché. Et en 2021, on a vraiment accéléré le développement commercial. Où on a multiplié par deux les points de vente. Et euh, ben, à fin octobre, on était alors, fin novembre. Du coup, euh, j'ai pas fait le calcul encore parce que j'ai pas fait le reporting, mais on est à 95% des objectifs qu'on s'était fixés. Euh, et globalement depuis le Covid d'ailleurs euh, on a de, tout ce qu'on a fait depuis mars 2020 on a grosso modo atteint les objectifs qu'on s'était fixés. et donc sur l'année prochaine on a une ambition un peu plus importante que cette année euh, pour essayer de faire un petit peu mieux que deux fois plus euh, en termes de croissance de chiffre d'affaires, sachant que c'est essentiellement sur des contrats qui sont en cours en amplifiant en fait des enfin sur les prévisions en tout cas en amplifiant euh, des contrats existants sachant que ça, ça laisse pas mal d'opportunités de, de faire mieux quoi alors, si je récapitule un peu, je vais aller assez vite parce que je préfère qu'on en discute. Euh, les, gros, les quatre challenges pour la levée de fonds, le premier, c'est vraiment l'organisation commerciale. Jusqu'à présent, par manque de moyens, ce qui était normal avec notre âge, euh, c'est que le moyen pour augmenter notre chiffre d'affaires, c'était d'ouvrir des points de vente. Là, on commence un petit peu à mettre en place une force de vente avec l'idée que, bah, c'est bien d'ouvrir des points de vente, mais on a aussi euh, euh, quelque chose à jouer sur les points de vente existants pour améliorer nos ventes dans ces magasins-là, avoir une meilleure implantation, avoir plus de facing et en plus euh, être beaucoup plus à l'écoute et à l'affût de, des évolutions des concurrents, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà entamées avec des recrutements et qu'on euh, veut déployer à moyen et long terme pas à tout va partout en France, mais en ciblant des régions au potentiel par rapport à la cible de nos consos euh, et mutualiser en fait euh, cette force de vente avec d'autres petites structures parce qu'on est beaucoup dans notre cas à avoir ce besoin là et pas forcément à avoir les moyens que vont avoir les énormes structures avec lesquelles on va rentrer en compétition dans ces rayons là. Le deuxième point, c'est travailler sur l'identité de marque. Euh, bon, vous l'avez compris, on était plutôt ingénieurs de base, donc on a fait on a fait des choses sur la marque, sur le market en com, euh, pour le moment c'était un petit peu le minimum syndical on va dire ça comme ça et là on a vraiment en parallèle du commercial on a bien conscience que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille sur comment se positionner sur comment communiquer sur les marques pour que ben, les ambitions qu'on est en train de se fixer ben, on est en face des marques et des moyens de communiquer qui soient en face donc ça c'est des choses qui sont en cours on a recruté Amélie là, en septembre et on est en train de faire un audit sur les marques et leur stratégie et la manière de communiquer donc ça c'est des choses qui ont été lancées Mais ça reste un point important pour la levée le troisième point, j'en ai parlé, c'est déménager dans un local de plus grande capacité. Donc, on va quasiment multiplier par 8 la surface pour bon, améliorer la production, augmenter la capacité de production qui va de pair avec notre croissance. Mais également, donc je le disais, pour réinternaliser du stockage. Aujourd'hui, on n'a tellement pas de place à Joinville que typiquement, même les bouteilles les cartons qu'on utilise, en fait, ils sont stockés chez un prestataire. Donc, on paye le stockage, on paye l'entrée et la sortie des palettes, on paye des frais de livraison pour faire livrer depuis ces jeux à chez nous. Et ça, ça marche aussi pour tout ce qui va être nos Produit fini. Et donc l'idée avec notre futur euh, local, c'est de réinternaliser tout ça. Bon, Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, là, sur ces graphiques-là, c'est la décomposition du prix de vente avec en haut la marge qui est grosso modo entre 45 et 50. Et en dessous, vous allez là le vert foncé, c'est le, le, le coût de l'externalisation logistique. Et en gros, c'est une dizaine de points. Quoi. Donc en déménageant et en récupérant ça, on va euh, récupérer une dizaine de points de marge. Et le dernier point, euh, j'en parle un petit peu là, même si sur le dossier, c'est pas forcément mentionné, mais en gros, on est en train de développer un, un nouveau canal de distribution euh, qui est non alimentaire, qui est sur de la cosmétique. En gros, on fabrique à façon du kombucha pour des gens qui fabriquent des principes actifs de cosmétique avec pas mal de possibilités de chiffre d'affaires dès l'année prochaine et surtout une marge commerciale très intéressante. Et donc pour finir pour pas aller beaucoup plus loin ensuite on, on va échanger, c'est voilà, le, le, le plan de prévision de croissance. Donc euh, bon cette année on va, on va grosso modo faire x 2 par rapport à l'année dernière, l'année prochaine faire un petit peu plus que x 2. Alors j'ai pas détaillé là mais comme je vous le disais c'est quand même principalement des choses qui sont déjà plus ou moins validées. Euh, donc je pense qu'on peut largement faire les prévisions voire faire un petit peu mieux on aura encore une année avec une croissance assez soutenue entre 2022 2023 et ensuite sur les années suivantes on commence à on a tablé plutôt sur des taux de croissance qui sont euh, grosso modo ceux de, de la croissance de marché quoi donc, on sera rentable normalement en 2023, sachant qu'en 2022, on aura notre résultat d'exploitation qui sera globalement à l'équilibre. Mais vu qu'on a beaucoup, beaucoup d'investissements matériels, on a des dotations aux amortissements assez importantes. Et donc, on aura un résultat négatif, assez fortement négatif en 2022, malgré un résultat d'exploitation globalement à l'équilibre. Et donc, pour finir, ça, c'est le tableau général de la levée où en gros, effectivement, l'idée, c'est de lever 600, probablement plutôt 650. Euh, à date, on a sécurisé 400 000 euros. Le truc n'est pas tout à fait à jour. Et donc, euh, 400 000 euros, l'idée, c'est de grosso modo réserver une enveloppe de l'ordre de 150 à 200 000 euros pour l'ITA, sachant qu'on est déjà aussi en discussion avec un autre réseau de BA qui est intéressé et qui nous a annoncé en gros un ticket entre 70 et 100. quoi donc c'est relativement bien avancé pour la partie dette et moyens de production euh, le financement il est aussi assez bien avancé on est en train de papoter avec la BPI puisque j'en ai pas trop parlé, mais on finance un projet de recherche depuis trois ans euh, sur la, les cinétiques fermentaires du Kombucha avec l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et grâce à ça, on est considéré comme entreprise innovante par la BPI. Donc, on a accès notamment à des prêts d'amorçage. Donc, c'est des prêts assez intéressants, avec notamment 36 mois différés euh, donc pour ne pas impacter la trésor à court terme. France Active, grâce à notre engagement, notre agrément ESUS, on, on est en train de solliciter un prêt participatif sur 7 ans, avec 2 ans différés aussi pour ne pas impacter la trésor et le reste sera euh, normalement euh, sollicité auprès de la BNP euh, avec qui on est déjà en discussion. Et donc la valorisation pré-monnaie, elle allait à 3 millions, mais en fait elle n'est pas à 3 millions, on l'a baissé un petit peu, elle est à 2 millions 8. Euh, voilà un petit peu, là c'est l'équipe, etc. Mais je propose que, que j'arrête là et puis qu'on puisse échanger autour des questions et euh, ce sera plus sympa comme ça. Merci beaucoup Antoine. Avec plaisir. Peut-être juste avant d'enchaîner avec les questions, je vais rapidement vous redonner les quatre raisons qui ont fait que l'ITA a accepté d'accompagner l'entreprise une deuxième fois dans, dans sa levée de fonds. Je ne vais faire que répéter hein, des choses que tu as déjà dites, mais le premier point qu'on a voulu surligner, c'est effectivement l'équipe. Donc Une équipe qui est très compétente, bien accompagnée et qui a démontré sa capacité à faire face à différents enjeux opérationnels et de gestion. Euh, la deuxième, euh, la deuxième raison euh, qui, qui, qui nous a été euh, euh, surlignée, c'est l'évolution des ventes et du nombre de distributeurs, autant que la capacité euh, de résilience économique en post-Covid. Euh, bravo pour pour ça. Ça témoigne quand même d'une belle traction Merci. commerciale et d'une forte croissance. Ça a pas été facile. On a pris du retard. Ils ont tous été assez frileux pendant cette période-là. Ils n'étaient pas trop dans l'idée de prendre des nouveautés, mais plutôt de capitaliser sur les choses qui marchent et pas prendre de risques. Donc euh, 2020 a pas été. Ouais, ça, ça a décalé beaucoup de choses. Quoi. Et, et puis, troisième chose, peut-être aussi, le, le projet qui est mature en termes de développement, de produit et de mise en place du process de production. Une très bonne maîtrise de, de la chaîne de valeur. Et euh, la dernière chose, c'est la diversification des sources de revenus, avec à la fois euh, la marque GMS, qui commence à très bien s'implanter, et, euh, et la marque Bio. Euh, Alors, je te propose, vu... du coup, je prends les questions et puis je réponds, ça te va Yes, est-ce que tu veux euh, que je te les... Je... Non, non, non c'est bon, les je fais enfin, comme je peux les relire pour tout le monde à la limite à Allez. chaque fois, et puis après je réponds si ça te va. C'est parti c'est une question de, de Serge. Bonsoir, Serge, qui me qui demande qui sont les co-investisseurs sur la levée de fonds global. Euh, je pense que j'ai plus ou moins répondu à la question, mais je peux rentrer un, peu, un poil plus dans le détail. En gros, sur les 400 000 euros qu'on a déjà sécurisés, euh, il y a 130 000 euros qui sont remis par le réseau Paris Business Angel, qui est déjà investisseur chez nous. Et il y a 12 des 16 investisseurs qui remettent euh, sur ce tour de table. On a à peu près 80 ou 90 000 euros de Club Invest Ile-de-France. Un réseau qui était déjà actionnaire chez nous, mais c'est d'autres membres qui réinvestissent sur cette levée. Euh, on a quelques actionnaires de Femmes Business Angel, euh, investisseuses, pardon, donc qui remettent pour 50 000 euros. Euh, on a le réseau Arrêt Métier Business Angel qui grosso modo met 80 000 euros. Et donc là, on est en discussion avec le réseau INSEAD BA, qui devrait mettre euh, entre 80 et 100. Voilà un petit peu les les personnes avec qui aujourd'hui on a sécurisé. Euh, je, je rebondis sur une question de, de Vigny, euh, du coup, sur la partie euh, pourquoi le financement participatif. Euh, on l'avait déjà fait il y a trois ans. Euh, ça nous semblait... Euh, Bon, dans notre démarche en fait euh, l'idée du projet même si euh, une entreprise doit être rentable économiquement euh, parce que sinon elle peut pas exister on fait pas du tout ça pour gagner euh, des milliers et des cents euh, l'objectif du projet c'est vraiment avoir un projet qui a du sens euh, dans lequel euh, tous les gens qui y participent euh, se sentent euh, impliqués euh, ont droit à la décision et, su et su subissent pas des décisions qui viennent du haut donc on croit beaucoup à l'horizontalité et euh, on trouvait que ben, dans, dans cette manière de voir les choses, le fait de pouvoir avoir euh, dans les actionnaires finalement des gens euh, comme nous, citoyens, euh, des consos, euh, des clients, on en a déjà du coup via la première levée puisqu'on a des, des responsables de, de certains biocop qui sont avec nous, on a des notre fournisseur d'étiquettes qui est actionnaire chez nous, et je trouvais ça assez sain et assez intéressant que finalement… Euh, des gens qui nous connaissent, alors soit qui partagent nos valeurs, euh, soit qui sont carrément euh, des fournisseurs ou des clients, puissent euh, faire partie de l'aventure. Euh, bon, c'est des choses qui sont un peu compliquées pour le moment vu la taille de la société, mais l'idée à terme, de toute façon, euh, ça fait partie de nos statuts, c'est d'avoir aussi un comité de l'ESS où il y a plusieurs parties prenantes, euh, aussi bien internes qu'externes. Ça pourrait être des conso, des gens comme ça, qui sont aussi autour de la table pour faire évoluer la, la société en fonction... Euh, pas que juste comment nous, on voit les choses, mais comment l'écosystème voit les choses et qu'on aille vers des besoins réels et pas, et pas des choses que nous, on a envie de faire de manière égoïste dans notre coin. Quoi. Donc, c'est un petit peu l'idée. Euh, je reprends la, une deuxième question de Serge, qui était à la, dans la foulée de l'autre, qui était... Euh, comment voyez-vous en gros euh, l'arrivée potentielle de géants euh, des boissons rafraîchissantes sans alcool comme Coca, Pepsi il euh, bon, y a deux manières de voir les choses on peut se dire que euh, si un gros comme ça arrive euh, il va nous prendre des parts de marché, c'est hyper inquiétant. Nous, honnêtement, on le voit pas du tout comme ça. En fait, le kombucha, ça reste aujourd'hui un marché de niche. Une boisson qui a tendance quand même à être de plus en plus populaire et qui fait parler de plus en plus. Il suffit de taper aujourd'hui kombucha ou regarder des influenceurs ou des sidements. On voit qu'en tout cas, il y a quand même un engouement autour de manière générale de la fermentation des, des aliments qu'on peut appeler fonctionnels. Ils appellent ça comme ça aux États-Unis, c'est-à-dire qui, qui ont un intérêt nutritionnel pour la personne qui les consomme, au-delà du plaisir. Et moi, je pense que qu'un géant du marché en fait arrive, ça serait plutôt un gros coup de pouce pour la catégorie parce que des géants comme ça auraient des moyens en communication sans commune mesure avec ce que nous, on peut faire. Et du coup, je pense que ça permettrait de... Bah de participer en fait à la, à la démocratisation de la catégorie et qu'après nous, a priori, bon, avec les engagements qu'on a, autant sur le sourcing, sur le fonctionnement, sur la RSE, sur tout ça, on aurait tous les arguments pour arriver à nous différencier de ces produits-là et de convaincre les consos de plutôt supporter des gens comme nous en, en consommant nos boissons que plutôt aller boire de, du kombucha fabriqué par Coca ou par Pepsi. Donc, euh, moi, je le verrais plutôt d'un bon oeil. Je pense que ce serait un, un joli coup de pouce pour la catégorie. Après, s'ils n'arrivent pas tout de suite et qu'ils arrivent après, euh, ça pourrait être aussi une des possibilités de sortie parce que généralement, des gens comme ça, ils ont plutôt tendance à acheter des boîtes qui sont déjà implantées, qui, qui travaillent déjà sur la catégorie pour les accélérer que plutôt euh, lancer un truc nouveau. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Mais en tout cas, euh, je... Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, je pense qu'il y a des, c'est plutôt positif dans les deux dans les deux cas. <rire> euh, si je réponds, euh, comment imaginez-vous l'entreprise dans cinq ans euh, Nous, l'idée de base, euh, euh, c'est ce que je disais, c'est vraiment euh, faire, enfin, participer à une aventure, euh, être à l'initiative, mais surtout participer à une aventure qui a du sens. Donc, l'idée, c'est pas devenir à terme une super méga PME euh, ou une TI avec des centaines de millions, etc. Nous, on a bossé avec François dans des grands groupes d'ingénierie avant et on a assez souffert aussi de de la déconnexion qu'il y avait entre les personnes qui drive la boîte, qui vous donnent les augmentes, etc. et votre quotidien, où au final, les, les personnes qui vous donnent les augmentes ou pas, c'est votre N plus 4, il vous connaît même pas, il sait, il sait même pas ce que vous faites. Et du coup, on n'aimait pas trop cette distance. Donc, l'idée, c'est plutôt d'arriver à, à faire une PME qui est quand même les reins solides, qui atteigne une taille critique, qui lui permette de se défendre s'il y a de la concurrence, etc., tout en gardant quand même une certaine proximité. Et, dans, dans le fonctionnement de la société, dans les gens qui y travaillent, pour que ça reste quand même plutôt, entre guillemets, une grande famille et pas, pas une usine à gaz, où après ça devient très compliqué de maintenir cette ambiance de travail. quoi. Nous, C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait. Après, oui, il faut il faut quand même avoir une taille critique. C'est pour ça que je vous ai montré les prévisions, faire 5-6 millions dans 5 ans. Aujourd'hui, une PME qui a l'air insolite, je pense que ça fait entre 5 et 10 millions. Et là, ça, ça, ça peut déjà jouer et avoir du répondant si jamais il y a des nouveaux concurrents qui rentrent, si jamais il y a des choses à faire. Après, l'idée, c'est pas forcément de faire 100 millions dans 10 ans. quoi. C'est plutôt à partir du moment où on serait installé, qu'on a des produits de qualité, etc., et qu'on a une, une boîte qui tourne, qui a des bonnes valeurs et qui reste fidèle à ses valeurs. Après, bon, on choisira peut-être, on aura peut-être aussi le luxe de choisir à un moment donné les clients avec qui on doit travailler. On verra, ça, on verra dans cinq ans. En tout cas, toujours rester fidèle sur nos valeurs. Le cœur du réacteur, il ne bougera pas. Et, et en fonction, on verra dans cinq ans. Après, on reste des entrepreneurs. Hein, donc, euh, un entrepreneur, ça pivote et ça ajuste si besoin. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est notre vision des choses. quoi. Euh, toc, toc, toc. Euh, je vais répondre à Julia et ensuite, je prendrai la question de Clément. Euh, ah non, mais Julia, je viens d'y répondre, je suis bête. Pardon, euh, Steph Imbert qui demande comment se développe le marché du kombucha en Europe. Euh, marché, alors, j'en ai pas trop parlé des données de marché, effectivement. Euh, alors, attendez, tac, tac, tac. En gros, je euh, bon, j'en ai pas parlé du tout du marché euh, des États-Unis. Le kombucha, ça vient, enfin, clairement, c'est un peu sous l'impulsion du marché américain et marché australien. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'il y a du kombucha aux États-Unis. Et là, en l'espace de 5-10 ans, on est passé d'un marché qui faisait 100 millions à un marché qui fait un milliard. Donc, il y a eu vraiment un énorme boom. Bon, après, les Américains, ils ont un marché qui est forcément plus important que celui de France, mais ils ont surtout, ils sont un peu dans les extrêmes, quoi. Donc, il y a de la malbouffe à l'extrême, et après, il y a l'autre côté, il y a le truc LC à fond qui se développe. Donc, ça s'est beaucoup, beaucoup développé, mais comme souvent, ce qui a tendance, ce qui est une tendance là-bas, ça finit par arriver un petit peu en Europe, avec un petit peu de décalage, et c'est aussi un petit peu atténué parce qu'en Europe, on a une, une réglementation autour des allégations santé qui est beaucoup plus stricte qu'aux États-Unis où là on peut dire un peu tout et n'importe quoi alors qu'en Europe on a une réglementation assez stricte là-dessus donc c'est un peu un des freins que peut rencontrer la boisson aujourd'hui même si bon via les blogs les, les influenceurs etc on commence quand même vraiment à savoir ce qu'apporte la boisson mais nous en tant que producteurs on n'a pas le droit d'écrire sur nos étiquettes que c'est ça a des effets probiotiques que c'est bon pour la santé etc etc parce qu'aujourd'hui personne n'a N'a mis les moyens sur la table pour valider ça par des études cliniques, etc. De toute façon, à part, euh, à part les pharmaceutiques qui ont les moyens et la taille pour faire ça, il n'y a, a pas grand monde qui est capable de faire ça. Donc, euh, bon, on le communique de manière détournée. Après, on s'appuie sur euh, ben, des influenceurs, des articles, etc. Où là, de toute façon, vous tapez kombucha, vous allez vite voir euh, ce que ça apporte. Mais en tout cas, voilà, sous cette impulsion-là, là, là les, sur les, les études qu'on a, enfin, les, les trucs qu'on a récupérés euh, en termes de, de de croissance, en gros, euh, alors ça dépend, ça, ça oscille entre 20 et 40% par an. Euh, donc là, aujourd'hui, euh, sur les derniers chiffres, on était de l'ordre de 300 millions d'euros en Europe. Et euh, bon, en France, sur les derniers chiffres, on est à 35-40% par an. Et en Europe, on va dire que ça oscille entre 20 et 40% par an. Donc c'est un marché qui est très dynamique, qui va peut-être dépendre un peu de l'évolution de la réglementation sur ce qu'on peut dire ou pas dire et euh, éventuellement un gros qui va se positionner sur le marché français. Aujourd'hui, les deux pays qui sont un peu en avance, c'est l'Allemagne et euh, le Royaume-Uni sur le kombucha. Donc euh, en tout cas, c'est des marchés qui sont très dynamiques et euh, bah, c'est pour ça qu'on veut aussi accélérer, c'est que euh, bah il a mon nom l'a vu euh, sur des marchés récents euh, sur des salons récents, on a pas mal papoté euh, avec les grandes enseignes, etc. Et là, on voit que vraiment, il y a autant historiquement, c'est plutôt un marché qui est présent en réseau bio. Autant là, il y a vraiment les grandes enseignes de la grande surface qui commencent à, à s'intéresser euh, sur des marques et sur de la MDD. Enfin, ils voient que c'est vraiment une catégorie qui est source de croissance. Donc, c'est des choses qui commencent à à les intéresser et donc dans le cadre de la levée avec les investissements de matériel dont j'ai parlé, euh, l'idée c'est toujours compliqué quand on est producteur comme nous parce qu'on a beaucoup d'investissements et euh, la grande question c'est quand est-ce que je fais les investissements parce que si je les fais trop tôt ça me pénalise beaucoup mais en même temps si je les fais trop tard et qu'il y a une, un appel d'offres et qu'on n'a pas les moyens de production, ben, ça nous passe sous le nez, c'est un concurrent qui, qui, qui le prend. quoi Donc il y a toujours ce, ce compromis et ce juste milieu à trouver qui est pas évident à trouver. Euh, je vois qu'il y avait la, la question là tout en haut. Toc. Il y a une question d'Eric. Euh, ouais. J'ai essayé de l'inviter sur scène pour qu'on essaye de créer un peu de dynamique, mais je ne sais pas s'il veut nous, nous rejoindre pour la poser. Bon, sinon, je la pose comme, comme ah veut Éric. Oui. Ah, bah ah il mais si il est en train d'arriver. Bonjour. Bonjour Éric. Un, un grand merci pour la présentation extrêmement claire. Donc, top. Euh, ma question portait sur les VMM. Est-ce que est-ce que tu as des données de VMM en, Tu peux fournir des données de VMM en, en réseau SP et en et en GMS sur sur tes produits oui, bon, c'est des choses qu'on n'aime pas trop donner d'habitude, mais euh, il, il va bien falloir que je te donne envie de nous rejoindre. Donc, euh... <rire> non, En gros, bon, c'est pour nos produits, mais c'est globalement sur la catégorie en ce moment, c'est plutôt euh, ce qui se passe sur une, des VMM par référence en magasin bio. On va osciller entre 10 et 15 par ref, sur des formats plutôt grands, donc on va dire plutôt familiaux, entre 50, 50 centilitres et 1 litre. Euh, sur du snack, j'ai pas trop de données, euh, on, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes taux, on doit être aux alentours de entre 10 et 15 sur des formats snack, parce que les formats snack, il y a beaucoup de disparités en magasin bio, entre un magasin urbain qui aurait une offre snack bien identifiée et un magasin urbain qui n'a pas d'offre snack bien identifiée, déjà ça vend moins, et alors un, un magasin qui n'est pas en zone urbaine, lui, il vend quasiment rien en 25%. Donc il y a des grosses disparités et sur euh, en, en GMS alors moi personnellement j'ai pas de données sur du grand format parce que pour l'instant je n'en ai pas mais sur du euh, sur du 33 centilitres, on va être en moyenne entre 20 et 25 par f quoi. Super, merci beaucoup. Sur les, sur les données qu'on a aujourd'hui, après ça c'est du monop monoprix, on a démarré chez Market, bon là c'est assez récent, puis la période n'est pas bonne parce qu'on a démarré mi-septembre, donc on rentre vite dans l'hiver et tout, ce qui n'est pas une bonne période pour nous. Euh, mais euh, oui, là on est clairement on est encore en dessous chez Market, mais c'est aussi le but avec la force de vente, c'est d'accompagner les magasins, la cible n'est peut-être pas tout à fait la même, etc. Donc ça demande je pense un peu plus de travail avant d'arriver à avoir des performances satisfaisantes. Quoi. Merci voilà euh, on va peut-être demander à monsieur chevrette de venir sur scène pour poser sa question merci beaucoup eric oui et eh bien j'ai invité euh, clément qui se prépare Clément, et donc pour la quoi, petite hein, histoire, euh, qui était responsable de l'incubateur Smart Food, euh, il n'y a pas si longtemps avant de déménager à Nantes. C'est euh, Et toi, on était chez Smart Food il euh, y, y a quasiment deux ans et demi ou trois ans maintenant. De, ça passe vite le temps Oui, c'est ça. En ce moment, euh, et en plus, les conditions étaient un peu particulières. Il n'y a, a pas eu d'occasion de, de, de se revoir. C'est euh, ça. Bonjour tout le monde. Bonjour Antoine. Euh, Bienvenue. Moi, merci. Merci. Euh, alors moi, j'avais la chance de connaître euh, un petit peu, comme vient d'expliquer Antoine Jubile, depuis un moment, Biomère. Euh, la question que j'avais par rapport à, à ta présentation, euh, c'était par rapport au... Ben, on a bien compris que le financement euh, était en partie pour euh, étendre euh, vos capacités de production. Donc, euh, j'aurais aimé savoir où vous en étiez. Maintenant que vous êtes euh, ben, un peu à l'étroit dans vos locaux actuels, euh, si je, cro je crois savoir que c'est prévu pour le printemps prochain. C'est ça. Donc, euh, voilà, savoir euh, où vous en étiez sur ce sujet-là. Ouais. Bah écoute, euh, je vais peut-être... Attends, où est-ce que j'avais ça Je vais peut-être partager mon écran. Euh, en gros, aujourd'hui, c'est assez bien avancé. On est en train de... Euh, de, de, de, bon, le, on est en train de papoter sur le bail avec la proprio. Donc, on a déjà, on a déjà trouvé le local euh, qui est à Carquefou euh, et qui fait 1660 mètres carrés. À Carquefou À côté de Nantes Ouais. Ok. Ouais. okay. Bon, mais... ouais, ouais, tu, tu pourras venir me voir très bientôt. <rire> Ouais, parce que bon, en fait, pour, pour expliquer un peu à tout le monde, bah, pour l'instant, on est implanté en région parisienne. Euh, quand on a cherché euh, des surfaces importantes, euh, qu'on a regardé un petit peu à Paris et en région parisienne, on a vite vu que, un, d'un point de vue prix, euh, c'était loin d'être compétitif avec d'autres régions. Et deux, il fallait s'éloigner assez loin de Paris pour pouvoir avoir quelque chose de pas trop cher. Et il se trouve qu'on est quand même une start up euh, et que la moyenne d'âge chez nous est assez basse et que autant moi qui viens d'avoir une petite fille avoir une maison à mots avec un bout de jardin ça me va tout à fait autant les jeunes qui ont 25 ans et qui veulent aller boire des coups dans les restos ou dans les bars le soir aller habiter à Meaux, je pense pas que ça les intéresse fortement et donc on s'est demandé si c'était pas le moment où il fallait réfléchir un petit peu à voilà, où est-ce qu'on pouvait aller s'installer, tout en restant dans des endroits dynamiques, des villes dynamiques, des régions dynamiques, et donc euh, et aussi au regard de la concurrence et de, de s'implanter dans une région qui a du sens forcément. Et donc on a, c'est toute l'équipe en fait qui a abouti sur la région nantaise. Donc il y a tout le monde qui nous suit. C'est une décision qu'on a prise tous ensemble. Et euh, effectivement, bah, pourquoi l'Ouest euh, euh, Bon déjà Nantes, ça reste une, ça reste une ville très dynamique euh, qui attire de plus en plus. Euh, et qui offre, euh, voilà, pour ceux qui le veulent, ils peuvent habiter en ville avec une ville qui bouge. Et pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent habiter, entre guillemets, à la campagne, à la campagne assez rapidement. Euh, politiquement, la région Ouest, c'est une région qui pousse beaucoup le bio, euh, la l'ARSE, euh, euh, l'économie sociale et solidaire, etc. Donc, ça colle bien avec euh, ce que nous, on prône comme valeur et comme engagement. Et puis, le Grand Ouest, c'est une région très dynamique sur l'agroalimentaire. C'est le bastion de Biocop, c'est le bastion de Leclerc, etc. Donc, il y a aussi, euh, d'un point de vue commercial, pas mal de, de choses à faire en local, quoi, une fois qu'on s'installe à Nantes. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé, qu arrivé là-dessus. Donc là, on a trouvé le local. On a le local à partir du 31 mars. Alors, ça s'est décalé comme toujours. Et après, on doit faire quelques travaux dans le local pour... Euh, pour euh, aménager, ben voilà, pour notre atelier de production, euh, sur des fluides, sur de la résine au sol, euh, sur l'installation de chambres froides, etc. etc. Mais sinon, euh, c'est relativement bien avancé. Je peux peut-être juste partager... Ah oui, mais de toute façon, vous voyez toujours mon écran, en fait. Oui. Euh, sauf que vous voyez peut-être juste ça. Si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe rien. Donc, je vais désactiver, je vais repartager. toc. Alors, sur Carquefou, je ne peux que confirmer que c'est un bon choix en termes de débouchés commerciaux aussi, puisque je connais bien cette partie de la France. Et Carquefou, c'est la ville dans laquelle est implantée une centrale nationale de système. Ouais, je sais. Ouais. Et il y a la plateforme logistique de Lidl qui vient d'arriver aussi. Voilà. c'est un très, très bon choix, je pense. Euh, alors, le truc, c'est que ça montre ça, mais moi, c'est les photos que je voulais montrer. <rire> Euh, donc je vais arrêter ça, J'ai peut-être pas partagé le bon truc, parce que je voulais vous montrer quelques photos. Euh, ça s'appelle comment c'est là Je peux pas montrer les photos, c'est embêtant ça. Ah si, je vais faire écran. Toc, autant pour moi, désolé. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Euh, en plus, on aura des quais de chargement, des déchargement. Le bâtiment, il est en super bon état, c'est un bâtiment en double pot euh, qui est assez récent qui aujourd'hui est occupé par une filiale de La Poste qui en fait agrandit euh, un local existant et qui laisse euh, le plus petit local qui est déjà un gros local pour nous. Euh, et donc, euh, bah on a… Oh, ça c'est l'extérieur. Oui, le bâtiment il est nickel. Et pour vous donner, là, j'ai je j'ai pas le truc, mais quand on regarde l'entrepôt, le, il fait 1300 mètres carrés. Et en fait, la, la taille de la chambre froide qu'on va installer là-bas, c'est la taille de notre local actuel. Pour donner un peu l'ordre de grandeur. Donc, on est on est hyper content, le truc est en bon état. Et maintenant, on est en train de... J'ai peut-être même une petite vidéo, je ne sais pas si vous allez la voir, mais... Pour voir le local. Voilà. Ah super, bah oui, félicitations pour avoir trouvé Comme ça, ça vous super. savez tout. <rire> non, super. Bah oui, vous vous vous, vous rapprocherez de... de... Euh, marque implantée, kombucha, c'est pour faire le lien avec la concurrence. Euh, comme qui? Bah, voilà. Oui, Karma qui a Herki. Après, bon, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait avant aussi parce qu'avant, on était beaucoup en local, etc. Maintenant, on commence à bosser avec des centrales d'achat, des plateformes. Du coup, c'est moins un problème pour nous, entre guillemets. que C'est sûr que si on l'avait fait il y a deux ans, clairement, ça n'aurait pas été possible de le faire parce qu'on ne livrait pas encore les plateformes qui, elles, livrent les magasins. donc. Euh, c'est aussi le timing qui fait qu'on euh, en a la possibilité. Après, on est en train aussi de réfléchir d'un point de vue logistique pour éventuellement euh, conserver des stocks déportés en fonction des flux logistiques qu'on a. On aura peut-être un stock déporté en région parisienne parce que typiquement pour Market et pour Monoprix, vu qu'on livre souvent en région parisienne, c'est un calcul de coût après qui se fait entre euh, ce que tu vas payer en préparation et stockage et puis ce que tu vas payer en surfacturation de livraison quand ça part de Nantes au lieu de partir de Paris. Quoi. Donc ça, c'est des calculs qu'on est en train de faire. Euh, Ok, bon, bah, très bien, merci de, de toutes tes explications. Et puis, avec et plaisir, j'espère je, te compter parmi, parmi nos investisseurs, cher Clément. Bah <rire> Écoute, on, on va voir. C'est aujourd'hui que ça va se décider, je pense. Et puis, bah, <rire> okay. si tu as l'occasion de venir à Carquefou, c'est avec plaisir. <rire> ouais bah, De toute façon, on va venir, mais après, c'est toi qui viendras visiter nos, nos locaux. Une fois qu'on ah, sera ouais. installé. Bah, certainement, je dois aller à Carquefou. Euh... <rire> La semaine prochaine, tu vois. OK. <rire> bah, je te demanderai ce que tu fais après, parce que sinon, ça va parler. On va, on va discuter de toi et c'est peut-être pas le, le sujet. Oui, <rire> oui plus tard. <rire> Avec plaisir, Antoine. Yes. Merci beaucoup, Clément. Parfait. Du coup, il y a une dégustation de kombucha qui démarrera en 2022 si vous investissez tous. Ah, c'est dommage, c'est vrai que l'avantage quand on faisait des trucs en physique, c'est qu'on pouvait euh, faire goûter les produits. Mais bon, mmh. vu le contexte, euh, c'est compliqué. Oui. Euh... On a eu un petit cas positif chez nous aussi. Donc, euh... Ça repart. Euh... Ben, écoutez, on a des nouveaux participants, mais je ne vois pas encore de questions. Est-ce que les nouveaux qui nous rejoignent veulent veulent monter sur scène, partager un, un témoignage ou si vous n'avez pas forcément de questions. Ah mais il y a Monsieur Loctin de Biofutur. <rire> Bonjour est -ce Sébastien. Qu Est-ce est qu'on invite Sébastien euh, Tu peux toujours inviter Sébastien qui, qui a par ailleurs euh, créé une très belle boîte euh, qui s'appelle Biofutur et qui fait des super produits avec sa marque Quintessence, notamment en réseau bio. Allez. Très engagé sur pas mal de sujets, notamment pour la transparence euh, des marques agroalimentaires vis-à-vis des consommateurs. Salut Antoine, bonsoir, vous m'entendez Ouais, c'est Ouais, ouais J'étais de, pas, de passage, je me suis dit euh, tout à l'heure, j'avais reçu l'invitation Lita et, et j'ai découvert comme ça, même si on se croise, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler, j'ai découvert que tu étais enlevé. Et donc, euh, je suis venu à, à la fois pour t'encourager, à la fois pour t'écouter et, et à la fois pour témoigner de… À la fois, Tu, tu sais, quand, quand on est euh, investisseur, on regarde autant le projet que l'homme et, euh, et c'est compliqué pour toi de dire l'homme que tu es. Donc, euh, ah, c'est plus, plus facile pour nous de dire l'homme que tu es, donc poursuivre ton parcours depuis euh, depuis quelques temps. Euh, tu fais partie des gens euh, qui sont sincèrement euh, engagés, sincèrement exigeants et, et qui mènent leur projet de manière extrêmement cohérente. Donc voilà, donc moi c'était vraiment surtout pour pour dire que, que si, au-delà d'aimer beaucoup le projet, je je, je trouve qu'il est parfaitement incarné et qu'il y a une belle équipe et et je crois que c'est ce qui permet parce que la vie de l'entreprise c'est jamais très simple, il y a des hauts, il y a des bas, on on frôle parfois la catastrophe et la grande différence c'est le c'est celui qui conduit le train. Donc, euh, donc là-dessus, voilà, s'il y a des, des y a peut-être des investisseurs euh, qui écoutent, euh, on peut faire confiance aux conducteurs. Merci, merci pour ce joli témoignage, Sébastien. Par ailleurs, nous avons répondu à, à ton appel collectif en vérité, et on attend, on attend la suite maintenant. C'est en cours, on est en train de créer l'association, on, on en okay. reparlera, je vais, laisser, je vais te laisser parler de Jubile, mais on, et, et, mais on en reparlera, ouais, ouais, c'est un, un chouette projet, je suis ravi que vous, vous veniez avec nous. Ouais. Et d'ailleurs, je n'avais pas tilté, mais que Eric, c'était Eric de Terra Ceres aussi. Donc je n'ai pas présenté Eric, je ne sais pas si tu veux te présenter Eric. <rire> A ah, très vite Sébastien en tout cas j'essaye de refaire monter euh, Eric sur scène du coup. après il veut peut-être pas hein, mais c'est vrai que j'avais pas, pas tilté je me disais que ce nom me disait quelque chose mais euh, <rire> j'avais pas la liste des participants et c'est en voyant le, les adresses mail que j'ai tilté il n'y a pas grand chose à rajouter à ce que vient de dire Sébastien donc, euh, donc je, je ne peux que confirmer pour, pour ce que j'en sais effectivement là tous les, je dirais les points positifs qui ont été mentionnés. On, a, on partage des choses, mais chez Terra CRS avec, avec Jubile, notamment sur l'engagement économie sociale et solidaire. Donc, on, on suit ça très près avec vous. Et, Puis, et, vous êtes et, bio-entreprise durable, durable aussi, je crois. Et on, est bio, on est bien ouais. évidemment bio-entreprise durable aussi. Donc, ouais, non non on, a, enfin, on partage beaucoup de valeurs. Et encore une fois, ce, ton projet, votre projet, est absolument un de ceux qu qui, fait du bien, qui fait du bien au secteur et à tout ce qu'on fait au quotidien. Donc, on est en synergie par rapport à tout ça. Bah on essaie, mais... on essaie. Hein. Après, comme tout le monde, on n'est pas parfait, mais on essaie de faire au mieux avec les moyens <rire> du moment. Mais Du coup, je profite d'être revenu là euh, par hasard ouais. pour, pour te poser une question. Tu voulais parler tout à l'heure d'un sujet qui est super intéressant, qui sont euh, donc notamment euh, les emballages et, et plus particulièrement les, les, les bouteilles hein, que vous utilisez. Ouais. Si tu peux nous en dire peut-être un peu plus, parce que c'est vraiment, je pense, quand on regarde les boissons, notamment, nous, on n'est pas dans les boissons, mais on comprend bien ce que vous faites. C'est un point clé et ce que vous faites est complètement différenciant, donc si tu peux juste peut-être nous le me préciser un peu plus Oui, bien sûr. Donc nous, effectivement, depuis le début, euh, alors au début, ce n'était pas forcément lié, c'était un choix qui a été, entre guillemets, un peu subi par le manque de place qu'on avait, parce que en gros, si on veut faire du verre, euh, pour ne pas avoir des prix qui soient complètement déconnants, euh, il faut avoir des capacités de stockage qui sont assez importantes parce qu'il faut commander par camion entier. Donc, si vous avez euh, trois, trois formats, ça veut dire qu'il faut être capable de stocker euh, trois camions, euh, trois semi-remorques, euh, en gros, 72 palettes de bouteilles, hein, ce qui n'était pas trop notre cas à l'époque. Et en région parisienne, vu le, vu le prix des, des loyers, euh, c'est pas quelque chose sur lequel on s'orientait. Donc, on est plutôt parti effectivement sur trouver des alternatives. Et vu qu'on voulait bien évidemment ne pas faire de plastique, ou en tout cas de PET euh, ou de plastique pétrochimique, on a regardé un petit peu ce qui se faisait. Donc, à l'époque, dès le début, on, a, on avait identifié une entreprise qui s'appelle East Packaging, qui, euh, qui fabrique euh, une bouteille qui s'appelle Vegan Bottle, vous pouvez aller voir sur leur site internet. En gros, c'est une, une bouteille qui est issue de la valorisation de la bagasse. Donc euh, la bagasse de canne à sucre, c'est le co-déchet de l'industrie du sucre et du rhum, où en gros, une fois qu'ils ont extrait de manière rentable économiquement pour eux euh, la majorité du sucre, il leur reste de la bagasse qui est constituée de beaucoup de fibres et d'un peu de sucre. Et de manière générale, ce matériau, il est valorisé énergétiquement dans les dom-toms ou sur les lieux de production en étant incinéré. Et ce qui se passe, c'est que là, le fournisseur de donc de, de packaging, il, d'ailleurs, ils sont en train de s'investir aussi dans la filière, mais ils récupèrent cette, cette bagasse, ils font l'effort d'aller récupérer le sucre qui reste dans cette bagasse et ils en font un polymère végétal qui est compostable industriellement donc qui n'est pas compostable à la maison en quai okay compost, mais industriellement, parce qu'il a besoin d'une, d'être broyé en, petite, euh, en petits copeaux pour se dégrader plus rapidement, et de deux, euh, de température de compostage qui monte un peu plus haut que dans un compost euh, homme, puisqu'on est plutôt entre 60, 65, voire 70 degrés. Après, il y avait des tests qui avaient été faits avec les alchimistes, qui avaient aussi fait de mémoire une levée. Bah, D'ailleurs, il y a les alchimistes... Euh, d'Occitanie là qui sont en train de faire ou qui ont fini le lever, mais nous à l'époque on bossait donc avec les alchimistes euh, originels, on va appeler ça comme ça, qui avait fait un test avec les bouteilles de Yumi, parce que Yumi à l'époque utilisait aussi ces bouteilles-là qui avaient montré que ça fonctionnait, mais qui avait forcément quelques ajustements à faire sur euh, bah, la, la taille du broyage, sur éventuellement un peu la durée de compostage. Donc bon, aujourd'hui, euh, toujours est-il que, vu qu'il n'y a pas de filière de compostage en France, euh, ce matériau finit incinéré. Euh, ce qui est triste, mais euh, qui, à notre sens, étant donné qu'il est déjà issu de la valorisation d'un déchet, euh, en fait, il n'est pas, c'est pas un, un matériau vierge, on va dire. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été valorisé. Donc, on aura en quelque sorte donné une seconde vie au produit avant de, avant qu'il finisse incinéré. Même si on est un peu triste de tout ça, et c'est vrai que sur ces sujets-là, il y a des, il y a des positions un peu dogmatiques, notamment de, de Citeo sur le sujet. Bon, qui globalement a comme gros contributeur euh, Danone, Coca et compagnie, donc faut pas non plus s'étonner des positions qu'ils prennent sur le sur le plastique et le PET. Ils ont investi dans des dans des choses pour recycler du PET et du plastique. Donc euh, quand on leur met dans les pattes euh, une bouteille qui se composte et qui se recycle pas, bah ça les arrange pas forcément quoi. Donc euh, c'est sûr qu'avec la loi économie circulaire qui vient de sortir enfin euh, l'année dernière et les décrets qui ont suivi, malheureusement le compostable n'est pas vraiment euh, fait pas partie des des choses qui sont poussées. Donc, on regarde avec vigilance un petit peu l'évolution réglementaire sur ces sujets parce que on sent en gros comme une maison qu'à un moment donné, il va falloir qu'on rebascule sur du verre. Parce que, en fait, d'un point de vue réglementaire, bientôt, en gros en 2025, s'il n'y a pas de filière de recyclage sur les matériaux qui sont mis sur le marché, on va être embêté. Et donc, on se pose pas mal de questions. Euh, même si euh, on pourrait expliquer un peu dans le détail, on a fait euh, cette année, on a pas mal approfondi euh, la démarche d'éco-conception en faisant des analyses de cycle de vie, notamment via une formation du Synabio. Et clairement, bah, le, ce qu'on utilise, c'est clairement mieux disant par rapport au vert, c'est clairement mieux disant par rapport au PET. Bon, ce pas forcément mieux disant par rapport au PET recyclé, mais ça, c'est lié au biais de la CV, de l'analyse de cycle de vie, puisque dans, dans l'analyse de cycle de vie, la biodiversité n'est pas prise en compte, ce qui pose un peu un problème avec le PET et la pollution que ça peut engendrer. Et notre PLA, dans les analyses de cycle de vie, il est considéré comme un comme un PLA qui, est, qui vient en compétition avec des cultures alimentaires, alors que ce n'est pas le cas, puisque le nôtre, il est, on va dire, de deuxième génération, c'est-à-dire plutôt issu de, de, de, de coproduits. Quoi. Bon, tout ça pour dire qu'en analyse de cycle de vie, le matériau qu'on a là, clairement, il, est, il fait partie des mieux disants, sauf sur du verre consigné à de multiples reprises, parce que forcément, le verre consigné, ça reste ce qu'il y a de mieux disant. Donc, euh, bon, voilà, on est en train de regarder tout ça, sachant que d'un point de vue économique, clairement, euh, c'est une plaie pour nous, ce matériau, parce que ça nous coûte très, très cher. Euh, sur, euh, sur un format 25 snack, on va dire 25 ou 33 centilitres, le jour où on passe en verre, on va regagner entre 5 et 10 points de marge, quoi, pour vous donner un ordre de grandeur. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, assez conséquent. Euh, mais bon, voilà, on regarde un petit peu tout ça. Peut-être qu'un jour, on sera obligé de passer en verre euh, sur des formats snacks. Ça nous fera mal au cœur, mais malheureusement, euh, la position dogmatique des consommateurs sur le sujet n'aide pas aussi beaucoup parce que, en gros, le plastique c'est mal et le verre c'est génial, en gros, dans la tête des gens pour caricaturer un peu, alors qu'en fait, le monde des emballages c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a aucune, aucune solution qui n'est parfaite. Elles ont toutes des avantages, toutes des inconvénients. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour parler des sujets, il faut parler en cinq mots des sujets et ça c'est pas possible, quoi. Donc euh... On est un peu confronté à cette problématique, on, on croit beaucoup à cette alternative, mais malheureusement, la réglementation euh, n'aidant pas, il y a des chances qu'il faille à un moment donné qu'on repasse sur du verre, okay. Ou peut-être euh, du verre en réseau bio, peut-être pas du verre sur la GMS, on va, on va voir en fait en fonction de, des souhaits de chacun aussi, des, des clients, des distributeurs, et tout quoi. Super, ben, un grand merci pour le développement, c'était très intéressant. Merci à toi. Oui, bah, les emballages, c'est passionnant, de toute façon. C'est sûr que bah, à côté de ça, je suis au groupe de travail, là, emballage du Synabio, où on essaye justement de définir ce qu'est un emballage responsable et quelle, quelle démarche il faut mettre en place. C'est vrai que c'est des sujets euh, comme toujours, c'est très complexe et il faut arriver à vulgariser ça en quelques mots, du coup c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Okay. Merci à tous voilà. les deux. Merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, bah, on Merci. a une position et puis après, on pivote, on ajuste en fonction des évolutions. C'est un peu notre vie. Hein. Merci, Eric, pour votre question, votre nouvelle question. Parfait. Bah, écoute. Euh... J'espère que toutes les personnes qui sont là ont, ont été 100% convaincues d'investir dès ce soir ou dès demain dans, dans la levée de fonds. Vous avez encore le temps pour le faire. Mais merci. Bah, merci ça, à toi. tous en tout cas pour l'échange. Merci à, à Eric et Sébastien d'être passés. Merci pour vos témoignages. C'est vrai que ça peut être une nouvelle partie dans les dossiers d'investissement aussi, euh, des témoignages sur les, les profils d'entrepreneurs. Yes, merci Seb, à bientôt. C'est vrai à... que ce n'est pas, pas, pas bête de, oui. euh, de mettre des témoignages croisés. Enfin, en tout cas, sur les histoires d'impact, par exemple, des gens qui peuvent témoigner de la... Complètement. C'est hyper, hyper pertinent, surtout qu'on commence à avoir financé pas mal d'autres mm -hmm. acteurs du secteur que tu, que tu connais. J'aurais pu faire témoigner Younes sur toi aussi. Aussi, oui. <rire> oui non complètement c'est une, une super bonne idée bah, écoutez euh, si vous n'avez plus de questions on peut, on peut tous euh, aller euh, vaguer ou dîner Et... ouais, je connais Clément il y a Clément qui me parle de ah, l'usage oui. pour les, la consigne mmh. Alors, en fait le problème de la consigne c'est que pareil dans la consigne dans la tête des gens c'est top mais euh, si la consigne euh, si les bouteilles sont consignées à 800 km du lieu de production en fait euh, on a des effets transport etc euh, qui sont hyper importants donc c'est pour ça que c'est pour ça que tout ça c'est très compliqué après c'est en train d'être pas mal développé notamment sous l'impulsion de BioCop qui est en train de monter un petit peu des, en fait ça doit se faire en régional voire euh, en local quoi. Avoir un des gens qui voyage. récupèrent les emballages, qui les nettoient et qui les revendent pour être consommés dans le coin. Il euh, n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Après, euh, il faut, ça nécessite aussi d'avoir de, euh, des contenants que tout le monde ont un peu. Donc, tu perds un peu le côté market, euh, marketing. Enfin, voilà, il y a tous ces sujets-là euh, qui rentrent en jeu, quoi. Donc, euh, c'est des sujets effectivement en pleine ébullition. Et notamment à Nantes, euh, à Nantes, ça se développe pas mal. Je ne sais plus si c'est si bout à bout là, le truc à Nantes, mais il y a une, il y a une oscillation qui se développe là-bas. C'est ça, me dit Clément. C'est validé. Bon, ben en tout cas, merci tout le monde. Et puis, merci si besoin, n'hésite euh, pas, Salambo, s'il y a besoin de refaire, euh, d'échanger. On verra avec les, les retours de chacun. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter s'il y, y a des questions. Et puis, le replay sera disponible dès demain sur, sur YouTube. Ça très marche. bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À plus. bientôt. À au, très au revoir. Vite.